Réussissez votre pain aussi bien que votre boulanger. Le mode pétrin du Thermomix permet d'obtenir les meilleures pâtes à pain, pizza, brioche et même les pâtes au levain seront souples et moelleuses. Et ceci grâce au pétrin séquentiel intégré qui garantit une pousse parfaite de la pâte. Pétrir